Je vais vous présenter la Renault Clio, elle a 5 portes, comme vous pouvez le voir, et euh On va voir le moteur, Martin. Oui. Alors, qu'est-ce que tu disais, Martin Le moteur, c'est un moteur euh, quoi c est, c est un... Ah, ok. On va le faire démarrer alors. Oui. Ok. Ça ronronne, hein <rire> Allez, Martin, c'est toi qui allume. Allez Yeah On va mettre la climatier. Peut-être, à tout à l'heure. <rire> ceinture, tu as ta ceinture Ouais. ma Manuel. yeah j'ai l'habitude de conduire dans la Citroën Berlingot et du coup euh, je suis plus haut et donc ma vision est plus basse sur la route donc ça change pour moi. Mais euh, non elle est bien. Le seul petit recroche que je lui ferai par rapport à une voiture comme la mienne, comme la Berlingot, c'est euh, la visibilité. A l'arrière c'est pas top. Mais devant c'est parfait. Oui. Par rapport à la personne oui. Mais la qualité Et mieux, est mieux c'est Renault. Hein. Mm -hmm. On a senti ça tout à l'heure. Moi ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est Renaud, c'est que. Yeah. C'est pas une clé. Ah oui, c'est un.. Ah, T'as vu dans le démarrage, il a fallu quand même l'insérer dans la fente. Et plaque. tac. T'as dû. Je sais pas, il y a des voitures je crois où euh, tu dois oui, même pas. T'as pas l'option. Ah oui. C'est une option et que tu n'as pas pour cette voiture. Thank you. Vous voyez, la clim marche bien, c'est une clim manuelle. Hein. Est un peu basse pour moi j'aime bien être un petit peu plus haut sur la route au niveau du fauteuil euh, c'est pas mal est plus que la... le bien pour le fauteuil. ouais tu tiens bien toi Non, la clé ne fonctionne plus, mais on avait éteinte. Elle a combien de kilomètres Alors, 5245 kilomètres. Combien ça coûte une petite voiture comme ça Oh que Le niveau Oui, ça je l'aime bien. C'est autre chose que la berlingue. Oui.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 Et on n'a pas cette impression d'être encaissé, euh, tu vois de la reprise, on sent que elle est un peu poussive hein. elle n'est pas nerveuse hein. elle a pas beaucoup de chevaux pour tirer vitres pour les cacas d'insectes c'est bien ça fait pas oui. J'ai l'impression que j'étais encore qu'en 4M. On va sortir ici. Euh, je ne sais pas, j'ai pas dû mettre euh, d'essence encore dedans, comme c'est Martine qui la conduit. Moi c'est la première fois que je la conduis hein, avec toi. Je la découvre avec toi. Ça va, c'est pas, pas trop tape cul. Comment tu la trouves au niveau amortisseur ici et la rue et à droite l'église c'est là où on s'est marié avec Martine juste là derrière le buisson. Nous sommes sur le retour on va arriver à Walibi alors et eh bien euh, franchement je trouve que Vraiment pour une petite voiture, je te dis, je me sens assez à l'aise dans le, dans la voiture. Au niveau conduite, au niveau conduite euh, bah elle manque vraiment de pêche, quoi. La position au volant, fauteuil, le design, euh, le, j'aime bien l'habitacle, j'aime bien son son design, j'aime bien ce qu'elle propose. C'est simple, c'est efficace niveau rangement, tout ça. Au niveau confort, c'est impeccable. Au niveau tenue de route euh, conduite, elle mériterait d'avoir un petit peu plus de pêche. Même carrément un peu plus. Au niveau du les nuisances sonores parfait n'entend pas beaucoup le moteur bon c'est un essence donc pas non plus un diesel mais c'est agréable la visibilité moi j'ai l'habitude avec la bernago d'avoir une bonne visibilité évidemment et toi tu es plutôt positif un petit tour sur le rond-point, ça va tourner sur la droite, pour avoir un petit petit test au niveau du de la tenue de route. C'est pas mal. Notre joli rond-point du Blori qui a été fleuri. Tu veux qu'on essaye de la monter Oui. Pouvoir... Alors je suis en seconde. Ah. Le démarrage est un peu dur. Hein? Après évidemment... Ça va mais... Mon avis c'est le plus petit moteur hein, qui a là. Regarde, là, je suis en troisième, je suis à fond de balle. Hein. Donc pour euh, monter, là il faut vraiment que je descende en seconde. Là je suis à fond de balle. Vous savez, Pas beaucoup d'accélération. Hein. Donc c'est vraiment un Un veau. C'est <rire> un veau, on est d'accord. <rire> Mais un joli go. En descente, ça va tout seul. Hein.